Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 17 mai 2020. Donc le déconfinement commence à se faire ici à Tenerife. j'espère que c'est chez vous aussi, tout va bien. Alors on va reprendre notre analyse du Dax. Donc ici comme vous voyez donc nous sommes sur le graphique du Dax en une heure. Donc vous aurez remarqué que ces derniers temps j'avais mis l'indicateur euh, Bande de Bollinger sur mes graphiques en combinaison avec d'autres indicateurs. Donc c'est un des indicateurs euh, que j'utilise dans ma formation 4.0 donc qui se rajoute euh, à mes précédentes euh, formations et l'utilisation donc d'autres euh, indicateurs. Alors si vous avez déjà acquis ma formation 4.0 vous avez vu, donc ce qu'elle contient. Vous avez vu les, les trade life que je fais donc j'ai essayé toujours d'apporter dans mes formations plus de, de techniques qui vont assurer donc dans la prise de décision des trades. Donc en privilégiant toujours le scalping mais en essayant aussi maintenant de faire des trades un peu plus longs. Et c'est pour ça que cet indicateur Bande de Bollinger, dans ma formation 4.0 va vous apporter un plus et j'ai déjà reçu de très bons retours de, de certains étudiants qui ont acquis cette formation. Donc j'ai donné en priorité accès à cette formation donc aux étudiants qui, qui avaient déjà acquis mes premières formations. Donc il faut absolument que vous ayez déjà acquis mes autres formations, au moins la 1-0, 2-0 en scalping pour pouvoir acquérir la 4-0 ou alors vous avez un lien ici sous ma vidéo et ici en haut de ma vidéo. Vous pouvez acheter le pack complet donc vous pouvez même payer en plusieurs fois. Je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku et là vous aurez donc des outils utiles pour arriver à faire démontrer, à apprendre une technique rapide. Donc moi je continue à me former donc ça fait 10 ans que je trade et 10 ans que je me forme au trading et lorsque je trouve des bonnes formations, bon j'essaye euh, euh, d'acquérir euh, les techniques dans ces formations. Il y a des bonnes formations et il y a des mauvaises formations donc moi je m'investis en temps pour apprendre, pour découvrir euh, des formations et elles ne sont pas toujours bonnes mais il y a des bonnes aussi, il y a des bons traders donc euh, eh bien j'essaye à ce moment-là d'apprendre et de transmettre ce, ce que je continue à apprendre au fil des années. Donc euh, ici nous avons le marché du Dax. Qu'est-ce qu'on a vu euh, la semaine passée eh bien on a vu le Dax qui est descendu et qui reste toujours entre les 50% de retracement de Fibonacci et les, les 38.2 ici. On voit très bien donc euh, les bougies qui sont descendues ici sur les 38.2 et puis une forte réaction assez rapide donc qui s'est faite euh sur les 38.2 et on voit apparaître ici un nuage vert Ishimoku. Alors ça peut vouloir dire que la semaine prochaine on va avoir un marché qui va continuer à monter puisqu'en principe un nuage vert comme ceci c'est un nuage haussier. Donc c'est l'intérêt de l'indicateur Ishimoku qui vous permettent d'anticiper et très souvent donc lorsque vous voyez un nuage vert comme ceci qui commence à se former ça se prolonge et vous, vous avez donc les opportunités de prendre des trades, parfois des trades longs mais en cherchant toujours à privilégier d'abord le scalping en protégeant rapidement votre position. Vous prenez une ou deux positions et puis parfois vous pouvez prendre rapidement vos bénéfices, vous repositionner ou bien vous mettez à break even donc votre stop loss et vous laissez le marché courir. Donc tout dépend un petit peu de votre optique de trading mais moi je conseille toujours donc de faire en priorité du scalping, ça va représenter 80% de, de vos trades gagnants et après on essayera de temps en temps de faire des trades euh, plus longs et parfois euh, très intéressants aussi. Mais euh, au fil des années donc je reste convaincu c'est le scalping qui est la meilleure technique donc je vous invite à suivre des formations qui prônent euh, cette manière de trader. Donc il euh, y a moyen de gagner euh, tout le temps en trading donc si vous êtes intéressé par la bourse je vous invite à vous former. Donc je le répète dans mes vidéos mais il euh, n'y a que comme ça qu'on avance plus rapidement. Si vous cherchez par vous-même, vous y arriverez peut-être un jour mais ça vous prendra peut-être 10 ans de devenir gagnant. Donc je pense que vous gagnerez beaucoup plus d'argent en investissant d'abord dans des formations pour acquérir donc des techniques qui sont rapidement profitables. Donc analysons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine sur le DAX. Donc si on va voir en 4 heures, donc là c'est intéressant aussi parce qu'on voit très bien donc le mouvement baissier qu'on a eu ici et la réaction très forte sur le bas de la bollinger ici une fois qu'on a atteint les 38,2 et on voit aussi que ces 38,2 ont été un support à plusieurs reprises pour le marché. Donc très important d'utiliser les retracements de Fibonacci et de, mettre donc, de visualiser bien les niveaux où vous avez donc des, des supports et des réactions. Donc c'est évident vous voyez ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et puis ça remonte, ça remonte mais là on redescend sur le, sur le 38.2 et on a bien sûr une réaction assez forte. Alors lundi, ce sera peut-être il y aura peut-être un gap et une remontée très forte avant l'ouverture des marchés. Ça c'est possible. Il faudra à ce moment-là être prudent si on arrive aux alentours de 50 ou si on le casse parce que vous voyez, on a eu une tentative de cassure à deux fois ici et puis le marché s'est retourné donc Toujours euh, privilégier le scalping, prenez vos bénéfices parce que c'est dommage de ne pas profiter bien sûr de, euh, des trades gagnants et de reperdre tout son bénéfice si vous faites du trading à long terme. Donc euh, allons voir ce qui s'est passé sur le 1h. Donc vous voyez les beaux trades euh, qu'il y a, chaque bougie correspond à 1 heure Et ici encore on voit très bien donc, euh, le retournement sur les 38.2 de Fibonacci ici. Donc les indicateurs que j'utilise qui vous donnent euh, des signaux d'entrée euh, très, très précis donc euh, ça je vous l'explique dans mes formations. Quels sont les signaux qui vous permettent d'une part de prendre les trades au meilleur moment en une minute et puis de sortir au meilleur moment parce que vous avez des signaux précis qui vous disent là c'est la fin du trade, il est temps de sortir d'un trait. Ça aussi, c'est ce qu'on apprend lorsqu'on a des techniques vraiment efficaces. Donc, allons voir encore à plus long terme. Donc, en 30 minutes, vous voyez très bien, j'adore les bougies et Kenashi. Donc, vous voyez, vous voyez les, les, les resserrements également de, de l'indicateur bande de Bollinger. Et toujours notre indicateur Ishimoku qui nous donne de très bonnes indications et en 30 minutes on voit déjà très nettement le nuage vert ici qui s'est formé et qui nous donne une probabilité assez importante que le marché va continuer à monter. Donc on verra lundi si cette prévision se vérifie, si on va voir sur le 15 minutes. Donc là aussi donc on voit on a cassé le nuage ici on est sur un nuage au-dessus d'un nuage vert uh, Ishimoku donc on est dans une tendance haussière. On va voir ce qui s'est passé le week-end donc demain matin on verra ça et si on va sur le 5 minutes vous voyez donc euh, les points d'entrée euh, très intéressants que vous trouvez en utilisant les indicateurs que, que je vous propose. Donc une fois que vous maîtrisez ces indicateurs et eh bien vous avez une probabilité très grande de faire un grand nombre de trades gagnants. C'est le but quand même euh, euh, arriver à faire un maximum de trades gagnants. Et si vous tradez un marché comme, comme celui-ci, comme le DAX et eh bien, bien sûr euh, il faut avoir des techniques efficaces pour arriver à profiter au maximum des opportunités. Mais vous avez des opportunités pratiquement toute la journée, tous les jours sur un marché comme le DAX. Donc c'est un marché important. Moi je conseille de commencer sur l'euro dollar qui est plus lent et puis après une fois que vous maîtrisez bien les techniques, vous passez sur le DAX et là c'est du plaisir tous les jours, toute la journée. Donc euh, il y a beaucoup de bons traders qui font de très bons résultats sur un marché comme le DAX. Donc je vous invite à y penser. Ce n'est pas la peine de chercher à trader sur, sur 10 marchés différents euh, parce que chaque marché a sa, sa spécificité. Donc euh, spécialisez-vous sur un ou deux marchés maximum et vous verrez que vous aurez des bons résultats si vous apprenez euh, une bonne technique et je pense que le scalping est euh, ce que vous avez à apprendre si vous voulez devenir rapidement un bon trader. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo, likez-la si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, j'essaierai de continuer à vous donner des, des bons conseils de trading. Et euh, si vous voulez apprendre une méthode de scalping efficace eh bien vous avez euh, mes méthodes de scalping, vous avez un lien sous la vidéo et j'espère vous retrouver donc euh, très prochainement. Euh, faites attention encore au coronavirus mais euh, pensez aussi à prendre du plaisir à faire du trading comme je le fais comme beaucoup de traders le font. Voilà je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos, au revoir.